Salut toi, José et moi, on va faire un pique-nique fruité. On doit chacune apporter notre fruit préféré. <rire> Lexi, oh, José, oh, Lexi, j'ai apporté le meilleur fruit au monde. Ah ouais? Mm -hmm. Tadam, la banane. La banane? Ouh, ouh, ouh. Non, non, non non non non, José, le meilleur fruit au monde, mm -hmm. c'est la framboise. Hein? Mais non Lexi, regarde, les bananes, elles ont une pelure qui les protège. C'est super utile et très facile à transporter. Et donc, c'est le, le meilleur fruit. Oh, oh. Mais les framboises, elles, sont beaucoup plus amusantes à manger. Ah oh, ouais. Regarde. Hum! Hum! Hum! Oui, c'est très amusant, mais je préfère le goût de la banane. La mm, euh, framboise! Ah, non, non, la banane! C'est super bon! Euh, je préfère la banane. Essaye. Oh, d'accord. Hum! Mm. Mm. Mm. <rire> Et si l'on jouait au meilleur jeu au monde? Oh oui! <rire> oh, parfait. Au cerf-volant? Mais non. Le frisbee! Ouh. Le frisbee? Mais oui! Mais non, non, non, non. C'est le cerf-volant. Non, non. Le meilleur jeu au monde, c'est le frisbee. Oui. Oh, Alexis! Allez, essaye. Je veux pas. Allez, essaye. Non, c'est bon. D'accord. Bon. <rire> <rire> ah. Ah. Ah. Ah. Marathieu! Oh, monsieur, j'ai de tout! Ah! C'est je le doux. Est-ce que ça va? Ah, oui, oui, ça va, ça va. Désolée, euh, j'espère que votre radio n'est pas brisée. Au contraire, votre frisbee a réparé ma radio. Ah! Merci, Rocher. <rire> Merci, Lizzie. Euh, C'est euh... José et Lexi. Non. Euh... Non. Non plus. Oh. Euh, non, non, non, non, non! Aïe, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce ah. que vous faites, Monsieur de tout J'essaie de trouver la musique parfaite pour mon invité. Oh! oh. Invité. <rire> <rire> oh mais M. Judetout, vous pouvez jouer de la musique classique. Ah. C'est la meilleure musique au monde. Euh... Non, non, non! La meilleure musique au monde, c'est la... <rire> musique pas! Oh. Oh. Non, non, non, non, non! non. La musique classique. Non, la, la, la musique pop. Classique. Classique. Pop. Classique. Pop. Classique. Pop. Les filles, est-ce que vous connaissez la différence entre une vérité et un goût? Non. Attendez. Aidez-moi. Bien. aussi, allez je vous explique. C'est une journée ensoleillée. Oui, oui, ça, c'est bien vrai. Tout le monde est d'accord. Oui, oui. Ça, c'est la vérité. J'aime les horloges à coucou. Ah bon? Ah non. À chacun ses goûts. À chacun ses goûts. Oh, Je commence à comprendre. On est en train de pique-niquer. Oui oui, ça c'est bien vrai. Tout le monde est d'accord. Oui, oui oui. Ça c'est la vérité. Très bien. J'aime la salade de chou. Ah bon. Moi non. À chaque coup ah. Mais maintenant c'est plus clair. Un goût, c'est quelque chose euh, de personnel, euh, comme, euh, oh, ben, comme mon jeu préféré, le Frisbee. Mmh. Et une vérité, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Par exemple, on est tous d'accord que mes cheveux sont bruns foncés. Oui? Oui. Mais vérifions maintenant que vous avez tout compris. Oh. Jouons à goût ou vérité! Oh! Oh! Oh! <rire> Est-ce que tu veux nous aider? Oh, super! <rire> Première question. Le gazon est vert. Goût ou vérité? Hmm. Goût ou vérité... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Le gazon autour de nous est bien vert. On est tous d'accord? Oui! C'est <rire> une, une vérité! Exact! <rire> oui! <rire> Maintenant, le mauve est la meilleure couleur au monde. Goût ou vérité? Hmm. Moi, ma couleur préférée, c'est le jaune. Oh, et moi, c'est le rouge. C'est un avis personnel. Donc, c'est un goût. Félicitations! Oh! <rire> <Ouais>! <rire> Et merci à toi pour ton aide. Bon pique-nique, monsieur Gilletous. Oui, bon pique nique <rire> Merci beaucoup. Et amusez-vous avec votre invité? D'accord. <rire> Allez, Lexie! J'arrive <je> <rire> <rire> oh, Ça, c'est parfait! Ah, monsieur Géneto! <rire> oh! Ah, ah, ah, vous connaissez bien mes goûts, mais j'ai de tout à <rire> c'est parce que vous avez bon goût. <rire> mais qu'est-ce qu'on mange Des crêpes françaises. Oh, mais